Écoutez-moi les petits rossignols, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir la deuxième vidéo de la série incroyable des vidéos coaching. Vous avez adoré et ça me fait très plaisir. Vous avez adoré le premier épisode. Alors, l'idée c'est quoi C'est je coach un viewer, j'explique euh, au maximum ses plaies, je décortique ses plaies, ce qui est bien, ce qui est pas bien, même j'essaye de théoriser un petit peu des choses. Euh, donc voilà, c'est des vidéos qui sont intéressantes parce que finalement il euh, y a des choses que j'explique euh, durant, durant les vidéos coaching que je n'explique pas forcément quand je joue, même si justement j'essaye d'être ultra ultra pédagogue, euh, parfois il bah, y a des choses qui pour moi sont des automatismes et pour vous c'est des choses finalement un peu, un peu tricky, un peu difficile sur lesquelles vous devez vous concentrer et ces choses là, bah, voilà, les curves par exemple, j'explique pas forcément. Là je, je, vraiment je décortique à fond la game, euh, donc voilà c'est vraiment des vidéos qui je pense, enfin sincèrement je pense que c'est le genre de série de vidéos, enfin la série de, de vidéos qui, à l'heure actuelle, sur Internet, sur Battlegrounds du moins, peut vraiment vous faire le plus progresser. Donc, je vous invite bah, déjà à les regarder toutes dans son entièreté parce qu'à chaque fois, c'est des games différentes, c'est des situations différentes et même à, parler, à en parler autour de vous. Voilà, de, si vous avez dans votre entourage des gens qui euh, bah, bloquent un petit peu sur Battlegrounds, qui n'arrivent pas à monter, qui trouvent qu'il y a trop de RNG, bah, justement, je pense que ce genre de vidéo peut clairement les faire progresser. Dans cette vidéo, je coach une jeune femme, très très belle d'ailleurs. <rire> non, je ne sais pas du tout. Mais voilà, vous, euh, vous devinerez évidemment euh, avec le pseudo. Sur ce, <rire> ça ne rien dire ce que tu dis. Bon visionnage. Donc, Lutcine. Euh, Lutcine, 7002 de cote. Donc, bonne joueuse. 7002, ça va. Euh, pour les persos, je rappelle, hein. Euh, je vais peut-être pas mal répéter de choses que j'ai dites la game d'avant, mais. Euh... Vous piquez le perso avec lequel vous êtes le plus à l'aise, le perso qui a le... avec lequel vous avez le plus de patterns. Piquez pas le perso que vous considérez meilleur. Typiquement, si on vous propose un Galewix, et que Galewix, bah ça fait des choses exceptionnelles, mais dans des mains de très bons joueurs. Bah, si vous le piquez, vous allez souvent faire n'importe quoi avec. Donc euh, voilà. Faut... Après, c'est pas interdit de piquer Galewix, hein, c'est même bien de le piquer. Mais.. Au début, vous allez faire de la merde, quoi. Voilà. Et c'est bien de commencer à travailler euh, Galewix. Mais enfin, bref, voilà. Donc, piquez le perso avec lequel vous avez un pattern et vous savez ce que vous allez faire sur les 6 premiers tours. En général, un pattern, c'est les 6 premiers tours au moins. Donc, oh, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup ce que fait Lutsiné là. Parce que Rafam, d'ailleurs, la Rafam Curve, on l'appelle la Rafam Curve. Donc, c'est quand même Rafam qui a créé cette curve. Euh, la rafam curve, c'est une curve où tu n'as pas besoin de pièces, en fait. Parce que tu fais 3, 3 plus 1, 3 plus 1 plus 1, euh, 2 plus 3 plus 1, 6 plus 1, 7 plus 1. Et donc en fait, là elle a un double, tu cherches à faire des doubles et à faire de la tempo. Et en fait tu voles les cartes des opponents. Donc là en fait, elle ne s'est pas fait berger par le mousse. Et elle prend le deuxième dragonnet, qui est... alors c'est pas une super carte, mais quand il y en a deux, c'est ok. Et ça marche bien dans la, dans le, dans la curve. Alors c'est con, mais c'est déjà un play exceptionnel. Pour le coup, c'est déjà un play exceptionnel. Pour le moment, il n'y a rien à dire. Je peux profiter. Mais en vrai, quand on en a deux, c'est cool hein, au début de game. Hein. En plus, c'est toi. En fait, avec Rafam, ça marche bien en plus parce que c'est toi qui décides ce que tu vas voler, c'est pas l'adversaire qui te donne. Donc c'est pas mal. Par exemple, typiquement, quand l'adversaire a des tokens et qu'il met la merde devant. Bah toi tu vas shooter peut-être l'autre, tu vois. Ok. Une petite Queen, C'est pas ouf, mais ça a le mérite d'exister. Après il y a des spots où sur le tour 5, enfin sur le tour des 5 gold, on peut quand même faire double achat, mais il faut vraiment qu'il y ait deux tokens. Mais en vrai ça peut exister. Faut voir. Euh... Ok. En vrai, il y a un spot où on, fait, on achète la Quen, on vend Quen, Quen, on achète le fort on fait pouvoir. Ça existe. Ou alors on fait roll, achat. En vrai, j'aime bien. Ça fait pas mal de boosts. On n'est même pas obligé de les jouer, les gemmes. On essaye de jouer RNG après. Donc, euh, j'aime bien l'idée. Oh, ça, ça marche bien avec les deux. Donc, on va prendre le chromé, le pouvoir et développer le bronze squen. Ou le garder en main. On peut même le garder en main, peut-être. Je pense qu'on le... Euh... Ouais, on le garde en main. Bon Chromail on la joue je pense. Hein. Oui Chromail il faut la jouer. Bah est-ce qu'on le garde en main Ou alors on la garde elle aussi par rapport à la quête C'est une 1-4. Ça me choque pas de jouer que la 1-4. Parce que ça profite des petits dragonnets. Donc je pense que j'aurais fait le play avec les bronze coins. Quand je dis jouer RNG c'est par rapport à la range standard. Les garder ou les jouer les gemmes. Bon ça il faut, faut avoir une connaissance de range. Mais en vrai. Voilà. Pierre, vous, le, vous, le, vous le jouez toutes tout vos gemmes et c'est cool. Mais euh, son play, il est intéressant aussi. Voilà. Elle est récompensée parce qu'elle trouve la cromail. Si elle ne trouve pas la cromail, tu grasses un peu des dents. que si tu trouves dragonné, tu peux pas l'acheter non plus. C'est un peu tôt. Mais là, là, typiquement, elle aurait fait une meilleure sortie que moi parce que j'aurais joué peut-être un peu plus safe avec les coins. Ok. Euh, bon. Alors, on n'a pas étudié le lobby. Il y a Murloc, il y a pas il y a Bette. Enfin, il y a pas ouais, il y a Murloc. Donc, on peut jouer Baby, on peut jouer des Murlocs. Je pense que Murloc, c'est bien dans le lobby, vu qu'il y a pas Mecha. Donc, euh, on va dire que les Murlocs seront sûrement top 1. Mais pas forcément. Euh, les Dragons. Après, Dragons, ça peut battre Murloc hein, avec euh, Nadina et tout. C'est pas évident. Jouer des Pirates ou des Uran, je suis pas fan. Peut-être l'arme du crime pour tempo, ça va vite. Ça va vite. C'est soit ça, soit l'arme de crime. En tout cas, elle prend le temps de réfléchir. Comme je vous ai dit, hein, prenez au moins 40 secondes pour réfléchir. Vous avez le temps. De toute façon, vous êtes dans des patterns. En fait, le play est très simple à faire parce que vous avez déjà votre pattern que vous avez construit autour zéro. Vous voyez. Donc elle a pris l'arme du crime, donc j'aime bien l'idée. Euh... On va acheter ça, j'aime bien, ça fait des pièces. On, va jouer la... bon, on peut la jouer les chats, mais pas forcément la Quen, Parce qu'au prochain tour, on va juste faire 6 plus 1. Et le... la créature qu'on va voler, on va la jouer. Donc il n'y a pas besoin de jouer la Quen. Le positionnement me plaît. On a souvent plus de créatures que l'adversaire. Donc je pense qu'on peut mettre le chat devant contre Alakir. Et sinon, euh, franchement, rien à dire pour le moment. Je crois que j'aurais sûrement pris cette quête également. Mais j'avoue que j'aurais quand même grincé des dents parce que les... toutes les quêtes étaient nazes. Mais c'est peut-être le mieux, ça. Merci Melondo pour le prime Merci beaucoup, c'est gentil. Merci de ton soutien. Donc ouais. Pour le moment, il n'y a pas d'erreur si ce n'est ce placement, mais franchement, c'est pas grave. Ça gagne. C'est cool, on a un potentiel triplé avec les chats. Ouais, il n'est pas évident de tripler ce chat, ce bébé chat. Euh, ok. Euh, attendez. Ah. Ok, intéressant. Là, il y a une erreur. Bon, en vrai, on a un peu le temps, donc je vous pose la question. Vous l'avez vu. Or, le fait d'acheter... Bah, non, je vous dis. Je ne veux pas vous aiguiller. Quelle est son erreur ici Le 3-3 Ouais. Même si tu n'achètes pas des cartes, juste tu l'achètes, tu le revends. T'as un stack de quête en plus, vous voyez. Euh... Après, euh... est-ce qu'on veut un émissaire Bon, dans tous les cas, c'est peut-être un peu tard. Mais bon, c'est jamais vraiment trop tard. Bah, écoutez, euh... non, je crois que c'est bien de rester comme ça. J'aime l'idée de rester comme ça. Ouais, j'aime bien. En vrai, les dragonnets, ils sont forts, là. Ils mettent 4 dégâts, 4 dégâts... On va sûrement gagner le combat, enfin on peut gagner le combat, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Mais ouais, il aurait pu avoir un stack de plus. C'est important quand même. Oh, nice. Ouais, pipe, c'est super, hein. c'est la meilleure carte à voler. Pipe, la... on gagne le combat en plus. Enfin, voilà. je sur 3. vas ah, <rire> ok. Bon, on a pipe. On va sûrement jouer dans la 4 quand même. Je pense. Par contre, attends, comment on fait là Parce qu'on est 3. Bah, ben, c'est pas évident ce tour. Ah non, on a ça qui est bien. On a le triple. Ok. Donc là, on va euh, tripler dans la taverne 4. Pour le coup. Ouais. Ça me plaît pour le moment. J'aime bien ce qu'elle fait parce qu'elle prend d'abord l'information avant d'acheter ça. Parce que ça, ça va sûrement être acheté quand même. C'est vraiment pété sur, sur un tour 6. Et d'abord, elle prend l'info. Euh, ok. Leroy, massacreuse à gamme à gamme. Vraiment à gamme à gamme, je pense. La sacreuse étant vraiment horrible maintenant. Elle est devenu vraiment nul depuis le, le, le fort mobile. Donc sûrement à gamme à gamme. Euh, bon, c'est pas évident d'aller chercher cette brute, mais c'est vraiment pété. Donc on joue à gamme à gamme, et la question c'est est-ce qu'on... On n'est pas obligé de faire pouvoir à tous les tours. Hein. Là typiquement on peut vendre pipe et les deux créa pour acheter la brute et faire juste une gemme dessus. D'ailleurs c'est sûrement le play. Ou alors on vire cette 2-4. Ah, bon ok. Alors j'aurais pas fait ça. Okay. J'aurais acheté la brute parce que On est tour 6 hein. On est que sur le tour des 8 gold hein. Sur le tour des 8 gold on a une 8-8 et derrière on a une 12-12 C'est fou hein, c'est une 12-12, vous imaginez la puissance du machin Donc euh, voilà Je pense là il y a une erreur De tempo Pas de construction parce que cette brute elle, elle apporte pas énormément en termes de construction Mais en termes de tempo il y a une erreur Après c'est pas très grave Bon, elle s'en sort bien parce qu'elle a récupéré un porte-bannière. Moi, dans le spot, j'aurais pas fait le pouvoir en fait. J'aurais juste récupéré la brute et j'aurais pas rentré le pouvoir. Là, elle a rentré le pouvoir. Elle a pas acheté la brute. Par contre, elle a récupéré une très bonne carte avec Agamagam. Donc, on va dire que. Elle s'en sort bien. Et ça reste quand même théoriquement une erreur. Merci, réseau du 47. Oh, waouh. Merci beaucoup. Et je pense que c'était ça à vendre. Hein. C'était token, gardien de glyph. Et il fallait garder pipe. Vous voyez, autour d'avant. Euh, donc là, on va chercher la taverne 6. bien fait. Environ euh, ça et euh, le gardien. ici ah, Charga, c'est débile avec Agamagam. Charga, c'est... C'est pas instant win parce qu'il euh, y a les, toujours les murlocs qui sont chiants. Mais en vrai, dans un, un lobby où il n'y a pas murloc moi je vous dis là c'est instant win. Mais il y a murloc donc, il va falloir construire des choses avec un peu de boubou divin quand même. Pour pouvoir les battre. Donc ça, ça. On fait pas le pouvoir, c'est pas grave. Hein, on est pas obligé. Le pouvoir c'est pour le début, hein, c'est pour la curve. Après, euh, à partir du moment où le, en fait, le pouvoir nous amène dans cette situation, à un moment il faut le laisser. C'est comme Yog, c'est comme les pouvoirs comme ça un peu nuls, qui sont juste forts au début. Ou là, dans l'absolu. Donc euh, on va booster, euh, ouais les deux cartes clés, j'aime bien. Ouais ça joue très très bien. Maintenant on a ça, et c'est là où c'est intéressant. C'est maintenant il faut tendre vers, tendre vers, parce qu'on a la tempo, on a tout. On les défonce nos adversaires pendant deux tours. Maintenant il faut tendre vers la compo qui peut permettre de gagner le lobby. Et quelle est-elle Et là c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Moi, je pense qu'elle se situe dans la taverne 6. Et je pense qu'on doit jouer méga big Uran. Et avec beaucoup de gemmes. Et ensuite, on transférera les gemmes des grosses créas vers euh, le, le Uran taverne 5 Boubou Divin. Donc, je pense qu'on est tellement bien qu'on va prendre le On va faire un 9 plus 1. Vous voyez, on, en plus, mathématiquement, ça se met bien. C'est 9 plus 1. On est super bien. Alors, après, voilà. Bon, elle décide de reloquer. c'est pas assez bon là on va je pense plutôt roll dommage enfin, Ça veut dire qu'elle veut acheter la 1-3 je pense pas forcément bien c'est un peu tard tour 8 là ça n'a pas tant de sens ben, par contre on peut faire la quête maintenant avec euh, le bronze coin je pense qu'elle l'a vu super ok euh... je pense qu'on va roll Ok, euh, l'hydre est bien, donc on va acheter l'hydre, on va Ah non C'était un, un des moyens de gagner. Ah dommage. L'hydre était très fort parce que l'hydre elle te permet d'avoir... C'est comme un boubou divin, l'hydre finalement. Elle, elle, elle a plus d'effet qu'une carte flat quoi. Donc là tu pouvais... Après, elle, je pense qu'elle a peut-être envie de trop d'entrer le pouvoir héroïque à, à toutes les streets, mais là elle pouvait juste virer son dragonnet acheter l'hydre. Franchement, avec porte-bannière, avec Agamagam, Charlga, et les gemmes en main. Putain, mais ton hydre elle, elle te faisait win la game, franchement. Dommage. Dommage, dommage. Bon, ça c'est très fort aussi, hein. Mais ça c'est très fort, mais pas dans un lobby Murloc. Genre c'est cool, mais faut pas trop non plus s'enflammer dessus. Donc là, l'hydre avait plus de sens. Parce qu'en fait, tu peux pas jouer Mono Iran. Parce que si t'as un gars qui joue Murloc en face, il va jouer des mounted, il va jouer des, euh, des boules magiques. Et il te battra. Alors tu peux faire top 2, mais c'est un peu dommage, franchement, là, c'est vraiment une situation, je pense, où elle peut faire top 1. Le top 2 peut être considéré comme une défaite si vous, êtes, si vous avez été à un moment donné dans une situation de top 1. Bon, après, c'est dur de savoir si on est top 1 ou pas, enfin, dans la situation, mais... Ok. Moi, je pense qu'il faut up, là. Hein. Je pense qu'à sa place, il faut up. Il faut d'autres charlagas, d'autres cartes. Je pense qu'on fait juste up pouvoir. Hein. En fait, il n'y a pas encore trop de poison chez nos adversaires. Donc, pour le coup, lui, il a beaucoup, vraiment beaucoup d'impact. Bon, elle veut pas. Elle peut encore le faire maintenant. En fait, quand... réfléchissez toujours au début. Est-ce que je dois up ou acheter Voilà, bon, peut-être qu'elle le sait. Elle voulait pas du tout up. Mais parfois, les, les maths vous aident. Surtout avec Rafa, où parfois on a vraiment des bons spots qui se mettent bien. Euh, ouais, c'est ok ça si on trouve le, le Uran. De toute façon, maintenant on veut des Boubou Divins. Bon, le lead reste très bien. Est-ce qu'elle va l'avoir maintenant Peut-être que grâce à Uther, elle la elle voit peut-être un peu plus. En fait, j'ai peur qu'elle qu veuille jouer trop monocréa parce que c'est beau. Moi, je, re je reconnais, mais c'est ma combo préférée. Charlaga, euh, Duo et tout. Et c'est pas une compo si forte que ça. C'est juste une compo qui est magnifique parce que t'as beaucoup de stats et que t'as du scaling tous les tours. Et en fait, c'est pas la compo la plus pragmatique qui existe. Et là, elle va sûrement le voir, parce que même en termes de maths, ça se met bien. C'est Uther sur Hydre. Hydre qui est joué, pouvoir. Vous voyez C'est propre et c'est important d'être propre au niveau mana. Ah, cool, elle le voit, c'est chouette. Elle peut même profiter de l'Utport de, de bannière sur Hydre. Voilà. Voilà, très bien. Là, elle est tellement bien qu'elle va peut-être vouloir up en se disant, j'ai une Hydre, je vais chercher d'autres Charlagas. Ce genre de choses. A voir Ag Agam peut être ok aussi peut-être Ah non on a deux bêtes avec gamme Donc je pense pas Là le fait d'écraser autant ses adversaires Ça devrait lui donner C'est ça qu'on peut appeler des ranges lui donnerai, lui, donner lui, ça, ça pourrait lui donner l'idée de up Parce qu'elle se dit Bah en fait je suis vraiment trop bien dans ma game Vu que je bats mes adversaires et donc je up. Ah, il y a. Oh, waouh, waouh, waouh. Bah, on va pas trop up. Il y a, deux... il y a gamme à gamme dorée. On <rire> va bah, les acheter. Hein. Après, le tour neuf de Maiev, il est... il est catastrophique. Hein. Bon, on n'était pas obligé de le vendre avant, mais <rire> ça change pas grand chose, Je pense que c'est pas si mal d'avoir commencé à jouer des mantid dans le board. Même si. Après ça dépend, il y a des bêtes. Il y a beaucoup de Uran. Ouais, mantid j'aime bien. On peut claquer un roll. On peut claquer un roll encore. On bah, va sûrement juste jouer mantid ici. Je prends l'info, ça c'est trop tard à la brut. Hein. Beaucoup trop tard. Toujours analyser une carte par rapport au tour dans, laquelle vous, dans lequel vous êtes, voyez. Le brut, c'est probablement le meilleur uran du jeu, <rire> en vrai. C'est le uran qui fait qu'on a envie de faire la 3-on-3, hein, de se projeter vite dans la 3. Mais là, évidemment, tour 10, c'est beaucoup trop tard. On sait bien, elle prend le temps, ça c'est hyper intéressant. Elle le joue, dommage. Mais il vaut mieux qu'elle fasse ça, qu'elle roule vite. Par contre là, il faut qu'elle vende... Ok, ok. Bah, elle aurait pu pouvoir en virant en cromail. Pour le coup. Okay. Bon, l'avantage de la brute, c'est qu'on va pouvoir greffer ses stats sur une autre. Et pour ça, il faut vendre un autre truc. En vrai, c'est pas si mal par rapport au, au nécrorateur. Mais c'est. On va dire une combo qui est quand même. Euh... C'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Donc t'as pas besoin de ça. Je pense qu'il y a. C'est 3 pièces pour euh, une combo potentielle qui va pas forcément être mise en place, sachant que t'as mieux quoi, vous voyez. Typiquement, roll et trouver euh, un Uran Boubou Divin, c'est meilleur je pense. Parce que c'est ce qui va faire gagner vraiment à la fin, c'est les Boubous Divins. Là on va hop, j'imagine quand même, ça coûte que 6. Et surtout que dans la taverne 6, il y a une carte de plus, donc en fait c'est très très vite rentable. Sachant que là on est en quart de finale, donc on a encore 3 voire 4 tours. Donc cet investissement, il est bon. C'est presque un investissement de pièce de faire ça. Et en plus, dans la 6, il y a des bonnes cartes. Quand on met des moins 15, moins 15, c'est un indice qu'on peut up ou pas forcément Il bah, faut, faut prendre en considération aussi l'adversaire, tu vois. Pas forcément. Pas souvent, mais parfois, il y a des tours où juste tu vas être très très fort. Bon, souvent quand même. Assez souvent. Euh, ok. Et t'entends ta game, mais je crois pas. Vous voyez, par rapport au nécrorateur, le truc c'est qu'elle a pris ça, alors je sais pas si elle a pris ça pour la stat, mais c'est pas très bon, mais peut-être elle a pris ça pour nécrorateur. Le truc c'est que pour nécrorateur, voyez, tu avais déjà le... le pipe qui a pris beaucoup de gemmes. Et en fait, le truc c'est que tu aurais juste pu avoir une, une place dispo, et donc... Prendre celle du Pipe et celle de Agamagam et mettre sur Lead, par exemple. Parce que là, quand bien même elle aurait une écrorateur, elle aurait viré Pipe qui a lui-même plein de gemmes. Donc vous voyez, c'était pas spécialement cohérent. C'est pas choquant de piquer les héroïnes. Je pense que le meilleur play c'était de up et de jouer dans la 6. Elle aurait pu le faire avant. Bon, elle ne veut pas le faire, elle veut pas le faire, c'est pas très grave. Mais euh, dans ce cas-là, si elle veut pas le faire. C'est cohérent de piquer Heroine pour le coup. Soit elle va dans la 6 et elle essaye d'avoir encore plus de stats et jouer peut-être d'autres titre des choses comme ça. Dans ce cas-là, si elle reste dans la 5, elle va se concentrer sur les héroïnes et sur évidemment Necro Rater, qui sera important. Pas tout de suite. Pas sur l'Hydre d'ailleurs. Pas sur l'Hydre, lead. l'Hydre est déjà grosse. L'Hydre, c'est limite un truc comme ça. Un filler, presque. Ça va être important pour... Euh, en fait, j'arrive pas à choper le nom. Le nom, c'est... Euh... Je vais les deux hier suite, voilà. C'est vraiment important pour l'Hirsute. Après tu peux up et tu as, un, as une carte de plus, donc tu as peut-être l'Hirsute dans l'A6 aussi. Ok, rien d'intéressant, on peut encore roll. Là le pouvoir, on joue pas par rapport au pouvoir, hein. si on le fait pas c'est pas grave. Hein. Ok. Ouais, elle veut optimiser... ah, non. Je qu'elle voulait optimiser les golds en faisant juste achat pouvoir. Ça aurait été peut-être un peu trop petit quand même. Euh... Vigilant, vigilant, vigilant. pierre pierre. Bah, C'est beaucoup, per... beaucoup de mana à perdu, quoi, ces trois pièces. Sachant que là, t'as tellement de merde en main. Bah, t'as ça que tu peux virer. En vrai t'aurais pu claquer quelques rolls. Ouais, elle va rester comme ça, je pense. Je pense pas que ça ait l'intérêt de jouer Vive Pierre. Quoi Qu'est-ce qui se passe Oh waouh, ça fait mal ça par contre. Oh waouh. Oh waouh. Virer deux cartes comme ça Faut jamais virer deux cartes. Déjà, faut pas virer. C'était la meilleure carte de notre board. Et deuxièmement on vire pas, on, on a Nécrorator, il y a des nécrorateurs on est Taverne 6, on va avoir plein de cartes, c'est un Taverne 4, c'est une carte qui est une carte commune, c'est pas une carte rare, c'est-à-dire que quand les joueurs l'achètent, ils la remettent dans le pool, donc elle n'est pas gardée dans les boards des adversaires. Donc en fait, quand bien même il y aurait des Uran, des Nécrorator, il y en a plein dans le board, dans le, dans le, dans la, dans le, dans le sac de Bob. quoi. Donc... Euh... Quand on joue Iran, on vire pas une carte comme ça. Ou alors on vire, mais vraiment en cas d'obligation. Quoi, Là, elle a pas vraiment amélioré son board en faisant ça. Pour moi, elle a pas amélioré le board. Et elle a viré des, des gemmes potentielles qui auraient pu être énormes avec un dos hirsute. Ouais. Dommage, dommage. Ah, c'est dommage, ça partait bien. là, c'est une erreur qui est. Une erreur brutale. C'est ce qui explique peut-être ces 7000 de cotes justement. Vous voyez Parce qu'elle a, elle a les patterns des persos. Mais là, il y a une méconnaissance de puissance, quoi. Parce qu'en vrai pour le moment c'était parfait hein. franchement des joueurs 8-9K ils font pas mieux hein. Même 10k hein, certains Ok C'est qui notre opponent Il avait quoi Et En vrai euh, je crois qu'il fallait acheter le, le Muroson ici Bon tant pis mais il fallait acheter Muroson Ok elle rompt très bien Bon, elle part sur une compo qui est intéressante. Elle part sur une compo Poison. En fait, c'est une compo qui est sympa. Parce que ça va battre les autres Murlocs, possiblement, avec les Mounted. Mais clairement, je pense que les, les autres... Après, ils joue jouent pas forcément Murloc, hein. euh, Bête et Dragon, vous voyez. Donc, il n'y a pas forcément besoin de jouer ça. Et je pense que vraiment, en mode big, ultra big, comme elle était en train de faire, elle les aurait, elle les aurait cassés en deux. Donc là, je pense qu'elle va virer le, le porte-bannière. Et mettre boule Aileron. Bon après sa compo elle est forte, hein. mais je pense que là, en étant un peu plus observateur de ce que faisaient les adversaires, elle aurait pu peut-être ne pas partir sur euh, cet Type euh, un peu poison, qui est très bien mais qui n'est pas spécialement, qui est vraiment pas nécessaire ici. Et je pense qu'elle aurait eu plus de chance avec des énormes créas quoi. Son play aurait été mieux s'il y avait eu Murloc. Il aurait été bien même s'il y avait eu Murloc. Merci The Last of Valentin, c'est gentil. Mais qui offre un abonnement à Mirazoma. Merci beaucoup. Merci du soutien, c'est gentil. Euh, ouais, elle a pas besoin de jouer une carte. Elle a raison, elle reste en Cycréa, elle ne se lock pas. C'est malin. Elle peut virer Scromail pour faire un pouvoir. Ok, bon, t'es pas obligé, mais... Là, le problème c'est que, vous voyez ça, faut réfléchir au boardlock par rapport au mort, Bon ça c'est un peu next level, mais c'est bien de le connaître. Quand vous jouez contre un mort et que vous avez un beau board, c'est-à-dire que depuis le début, bon, c'est pas comme si elle était à 8 life, hein. c'est à 8 life vous, faites, vous, avez, vous jouez héroïne, mais là elle a à 35, elle défonce tout le monde, elle joue que des 100%. Tu restes à s'y hein. tu te boardlock pas, c'est trop dangereux. Rien. Voilà, en fait c'est un peu chiant quoi. Euh, Qu'est-ce qu'elle va virer Il n'y a rien à virer, tout est gros. Bon, elle peut roll, hein. De toute façon, maintenant elle sait où elle va. Et le problème, c'est que là, si elle a un écrorateur, vous imaginez, il y a 42 gemmes ici, il y en a 26 là. En vrai, si tu trouves un il faut quand même virer quelque chose. Oh là là, c'est dur de virer un truc. Mais écrorateur est quand même vraiment important. D'ailleurs, s'il y a un écrorateur, enfin s'il y a un Dohir Sud, je le prends là. Bon, peut-être que là, maintenant, dans son spot, elle peut pas le prendre. Et c'est pas dans son optique. Mais. Considérez vraiment le Do Hirsut. En tout cas, dans des spots comme ça où vous avez beaucoup de gemmes. Le Do Hirsut, c'est. Dans cette situation. Enfin, elle l'a eu tôt. Hein, juste à Gamma -Gam Charlaga, elle l'a eu assez tôt. Même avec la petite 1-4 qui booste les, les côtés. Dans ce, quand vous avez ces trois cartes-là, commencez déjà à vous dire Do Hirsut. Si j'ai Do Hirsut Rater, je gagne le lobby. Parce que je vais monter une carte qui sera à 100 et qui récupérera des boubous divins. Enfin, ce sera juste impossible à contrer pour l'adversaire. C'est ce qui fait. C'est peut-être la seule chose qui fait que la compo Uran pure elle peut battre euh, Murloc. C'est cette carte là. Et surtout qu'après, bah, souvent les, les Uran qui ont été drainés des gemmes sont tout petits. Et donc vous pouvez facilement les virer pour mettre des mounted, pour mettre des vraies cartes ou des Leroy, vous voyez. Donc en fait, c'est hyper intéressant en plus euh, sur le plan puissance de board. C'est naturel quoi. Alors son adversaire il joue une Hydre Donc ce qu'il faut faire je pense c'est de mettre Leroy en anti-cleave Donc Leroy tu la mets entre les deux à droite Comme ça si le gars il a toujours son Hydre et qu'il tape à droite Bah juste son Hydre elle se fait péter Bon après son Hydre elle est censée quand même se faire péter vous allez me dire Donc les deux Peut-être mettre Non je pense c'est Mounted First Héroïne à droite Et Leroy à côté de Héroïne vous voyez. Là c'est pas ah, Si il y a quand même une Hydre hein. Mais bon elle, a... elle attaque un peu tardivement vous voyez, là, typiquement, ce genre de board, on a une chance de perdre parce qu'on a dérivé vers poison. Vous voyez. En vrai, c'est bien parce qu'on s'est dit dès le début de la game, tour 0, va falloir jouer peut-être poison dans cette game parce que les adversaires joueront au poison. Mais à partir du moment où les adversaires, bah là, en fait, ne jouaient pas poison, bah d'ailleurs, personne n'a joué poison à part le dernier. Enfin, Murloc, quoi. Elle se fragilise contre des compos qui sont théoriquement son meilleur matchup, cest C'est-à-dire bête euh, midrange, comme ça, un peu nul, quoi. Parce que ça, tu... avec ça, tu perds pas contre cet archétype-là. Mais en fait, en jouant des poisons, bah, tu te fragilises, voyez. Bon, il y a ça, mais est-ce qu'elle a la possibilité oui. oui. Oui, oui. oui, Vous voyez ce que je veux dire Je pense que le Diroy, on peut le virer. Après, est-ce qu'on va drainer sur un truc qui est suffisamment fort Il euh, y a quand même 45, 29. Oh, c'est cool ça. On va l'acheter. On va l'acheter on va le remettre tout de suite dans le pool. En fait, il fallait virer l'Heroï et tout de suite le remettre. Comme ça, on augmente les probabilités. Bon, elle a de la chance, elle en trouve un autre. Mais en fait, c'est important de le remettre pour le récupérer derrière. Donc là, on vire l'Heroï, on fait plein de pièces. Et vous voyez, elle, elle transitionne vers un truc qui peut se faire contrer dans ce lobby. Alors qu'elle aurait pu rester. Bon déjà, c'est bien parce qu'elle a la lucidité de faire une transition. Enfin, de, de, de changer d'archétype. Mais bon, là, ça ne marche pas. Quoi. <rire> et c'est bien de le faire. Vaut mieux le faire et que ça marche pas que ça ne pas savoir le faire. Donc on va prendre également le. Voilà, ça. Et euh. Lui joue des dragons. Donc la Nadina elle est très importante à voler. Ah dommage. Là vous voyez, lui joue dragon. Donc ça veut dire qu'il va sûrement mettre Nadina first. Donc en fait on vire à la chromail, on fait pouvoir. Comme ça on lui récupère sa Nadina. Et Nadina elle est trop forte avec notre board. Vous voyez bon, Il a pas de Nadina. Ah si, on peut taper Nadina quand même. On tape first. Vous voyez, bam, on aurait récupéré une Nadina. On aurait échangé un Chromel contre une Nadina. Et euh, lui, il doit être en deuxième position, comme ça il tape les Boubous Divins. Donc en fait, si vous faites héroïne First, vous faites Baron en deuxième ou Baron en troisième. Mais en gros, le Baron, il va pas à la fin parce que vous voyez, il tape et il n'accomplit rien. Alors que le Baron, s'il est un peu avant, il tape et il casse un Boubou, il casse un Leroy, une connerie. transfert sur quoi maintenant Bah Là maintenant qu'elle a enlevé on va dire le scaling potentiel qu'elle pouvait faire avec juste l'Eoran, pour faut qu'elle aille au bout de sa compo, hein. maintenant c'est trop tard, il n'y a plus de retour en arrière, donc maintenant je elle reste sur euh, Poison avec un peu de stat en espérant que ça passe quoi. Donc là maintenant elle a raison, elle reste dessus, Tu hein. ne peut plus rechanger, hein. tu fais pas trois transitions dans une gamme, hein. enfin deux transitions. Elle aurait dû prendre Baron je pense, parce qu'en vrai Baron c'est des cartes qui sont pas piquées par les adversaires. Donc elle aurait dû piquer le baron. La théorie du bran, elle marche pas avec baron. Vous voyez, je vous dis, faut, quand vous avez un bran, vous achetez pas un deuxième bran. Parce que bran, c'est pas une carte en plus que vous, avez gar vous allez garder à un moment. Baron, c'est différent baron. Quand il y en a un, vous achetez le deuxième. Voilà. Peut-être que là... Ah non, elle veut virer baron. Ah, parce qu'elle veut mettre Nadina. C'est bizarre. Okay. Moi, j'aurais acheté le deuxième baron et je serais resté sur un truc un peu poison. Hein, quitte à un moment, virer lui. Hein. Franchement et me dire bah je joue full poison et puis contre lui je peux peut-être gagner et contre Bet je perds, je perds toujours Donc là il faut Uther sur un Leroy je pense okay. Ah mais là c'est pas bon, là il y a trop de poison, il a pas assez de stats. Là c'est limite, elle peut presque perdre contre lui, bon peut-être pas. Mais... Ça, tu, peux... tu joues pas Nadina et ça. Donc faut pas jouer Nadina et Héroïne Dorée. Ou alors tu tones ta fonte eux là. Tu tones ta fond toutes les boules. Dans ce cas là tu peux mais faut taunter toutes les boules. Il faut taunter tous les Leroy en fait faut avoir full taunt. Dans ce cas là tu peux parce que c'est vraiment relou pour l'adversaire et ça fait vraiment plein de rip-hop. Mais sinon non faut pas le faire. Bon elle va jouer une finale. Mais je pense qu'elle va être difficile à gagner cette finale. C'est dommage parce que c'était vraiment euh, à sa portée. Et là elle finit par la compo dragon. Donc il y, y a une chance. Mais en vrai il faudrait qu'elle joue tunnelier. Et ça veut dire qu'il faut virer les Leroy. Mais en vrai, Tunnelier, est... c'est peut-être pas si mal vu sa texture. Parce que l'autre, il a des boubous divins partout. Donc je pense qu'on peut arriver à, une tex... à un truc avec Tunnelier, mais c'est un peu tricky. Bon, déjà, on va voir si elle le trouve. Mais je pense pas qu'elle... pas enfin, si elle va partir dessus. Surtout qu'elle a Uther, donc elle peut faire Hitter sur Leroy. Leroy, il meurt pas sur Tunnelier. Tunnelier, c'est le truc qui fait la... 3 dégâts à tout. Donc en fait, tu mets genre... Euh... Euh, tu fais euh, je sais pas Leroy first tu euh, Nadina ou une connerie et ensuite tu fais tunnelier en deux donc là elle va partir sur euh, Uther sur euh, Leroy euh, elle peut taunter la Nadina à gauche je pense ou elle taunte le Leroy euh, ou Leroy Ouais, oh, j'aime bien ça donc là elle va Uter euh, le héros et Nadina donc là le, le play c'est euh, faut essayer d'attaquer le plus vite possible avec eux donc en fait c'est Nadina first comme ça boule boule fallait peut-être même taunter Leroy. fallait taunter Leroy, faire Nadina first. Comme ça, t'avais plein de protection. Ouais, fallait taunter Leroy, Nadina first. Bull, Bull, Nadina derrière. Et en fait, le gars, quand il attaque, il va taper dans la mounted Boubou. Taper dans la mounted, taper dans le Leroy. Et en fait, voyez, en termes de setup, ça se met bien. Je pense quand même que tu ne gagnes pas. Parce que t'as pas monté assez de stats. Vous voyez, le board, il est pas si gros. Hein. Franchement, si t'étais si resté sur Agamagam, Charga, en fait, t'avais que des créatures. Enfin, déjà, ton duo de dynamique, il aurait été genre euh, 250. Et t'avais sûrement d'autres cré... créatures qui auraient été 100-100 ou 150-150, donc tu l'aurais battu en stade en brut, vous voyez. Là, malheureusement, bah, le jeu Dragon, ça a un peu plus de résilience que nous. Ça scale plus facilement. En fait, ça a les deux plus facilement. Nous, le problème, c'est qu'on joue un archétype Muroloc alors qu'on a commencé en agamagam. Donc là, elle ne peut pas faire top 1. Alors, là, il y a deux écoles, mais tu te dis soit cool, j'ai fait top 2, soit, et je pense que c'est le raisonnement ici, c'est de te dire... Ah, en fait, euh, j'ai raté cette game parce que j'aurais pu faire top 1. Mais bon, en vrai, elle a fait plein de bonnes choses et elle a très très bien joué, honnêtement. Euh, mais c'est vrai qu'à un moment, bah, quand elle est top 4 ou top 5, elle doit regarder ce que font ses adversaires. Ça, ça demande juste un petit coup de souris, comme ça. Tu regardes, tu vois qu'il n'y a pas de murloc. Et tu te dis, bon, il bah, n'y a pas besoin de faire une transition. Je vais rester sur des grosses, des grosses, euh, des grosses stats. Et puis voilà. Donc c'est juste ça. En vrai, ça demandait juste 5 secondes de réflexion. Et... La game aurait été euh, différente. Mais dans l'absolu, c'est bien, parce qu'elle sait le faire. S'il y a Murloc dans le lobby, si les, les, un de ses adversaires joue Murloc et qu'il se retrouve en finale contre elle, et ben elle fait top 1. Hein. Bon là, avait... c'était pas bon, mais en vrai, euh, s'il y avait Murloc, c'était un play d'exception. Dommage. Ben, c'est pas une perte de points parce que tu fais quand même top 2. Mais c'est vrai que tu te dis je peux, c'est une game où je peux faire top 1, hein, clairement. En fait, j'ai peur d'une transi Murloc et de me faire avoir avec mes gros urans. Mais ouais, ouais, non, c'est ça. Bah T'as eu peur et donc t'es parti là-dessus. T'es bien parti là-dessus, d'ailleurs, t'as bien fait. Mais ouais, il fallait juste regarder tes adversaires. En général, c'est quand même lourd de faire des transitions et par du principe que c'est rare, quoi. S'il n'y a pas marqué Murloc chez les adversaires, il n'y en aura pas, quoi. Le, le temps qu'ils mettent en place ça, tu vas les massacrer, quoi.